Welcome Stranger Prends donc une tasse, aujourd'hui on va parler de YouTubeurs possédés, de James Wan et d'un classique de la Warner Et ça sonnait vachement moins putaclic dans ma tête Night's End, réalisé par Jennifer Reader, raconte l'histoire de Ken Barber, un YouTuber qui se cloître chez lui dans un décor sombre éclairé par quelques lumières et… et comment ça, ça vous rappelle quelqu'un Sorti sur Shudder le 31 mars dernier, le trailer donne à penser qu'on est face à un film Covid-style avec presque tous les acteurs jouant via webcam avec visiblement un seul décor pour tout le film. J'ai l'espoir fou et sûrement illusoire que le film utilise la pression des algorithmes et la monétisation du malheur propre à YouTube pour tisser un parallèle entre la plateforme et l'entité qui semble attaquer Ken Barber. Mais vu que le film ne fait qu'une heure vingt et que l'acting est assez approximatif dans la bande-annonce, euh, bah, je vais plutôt vous conseiller de regarder Cam Girl sur ce thème. Sorti en 2018 sur Netflix, et oui, il s'agit d'une digression, je l'avais regardé avec une amie en pensant que c'était une fiction sociale parlant de ce métier de Cam Girl qui est toujours aujourd'hui assez méconnu. Et waouh <rire> Je m'attendais pas à avoir une histoire qui parle d'avatar en ligne, de, de, qui parle de l'image qu'on projette sur le web, de la duplicité de nos comportements face à un public numérique. Et, Bref, allez voir Came Girl. Yeah. Night's End Oh oui, allez le voir aussi, mais euh, Shudder n'est pas disponible en France donc. Euh, soyez inventifs. James Wan, le réalisateur de Saw, de Conjuring, de Aquaman, de Fast and Furious 7, ne vous moquez pas, ce film est absolument dingue est revenu via un post Facebook et Instagram sur le 11e anniversaire du premier film Insidious. Sorti en 2011, ce film était, de ses mots de l'époque, censé être son dernier film d'horreur. Il craignait de n'avoir rien à apporter au genre. J'adore quand un réalisateur a tort à ce point Il raconte dans ce post qu'il souhaitait sortir de l'image de Réal de torture porn qu'il le suivait depuis la sortie de Saw. So. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs. Je veux dire, le premier opus de la saga Saw, so, c'est le seul à ne pas être un torture-porn en vrai. Beaucoup de la violence est suggérée, voire même amoindrie par le montage, et la violence des outils de torture est montrée de manière explosive, brusque. Pas de manière lente et voyeuriste comme les suites. Il se permet aussi de partager quelques petites anecdotes de production. Vu le budget du film, la liberté de ton se mélangeait avec un côté un peu… roots, autant au tournage qu'à la post-prod. Après 24 jours de tournage, c'est direction le studio de post-production pour… non. Non, c'est direction le salon de James Wan pour monter sur Final Cut comme un youtubeur des années 2010. Et Je vous avais dit que c'était route Et quand James Wan parle de micro-budget, même en France, ce film serait considéré comme un moyen budget. En prenant en compte l'inflation, le film coûterait aujourd'hui 1,9 million de dollars à produire, contre 13,5 millions pour Mystère à Saint-Tropez, qui n'a fait que 140 000 entrées. C'est quoi déjà l'argument contre le fait de produire des films d'horreur en France il y aurait pas assez de public, c'est ça Anche Award new Spencer Tracy and Ingrid Bergman stars with Valentino in the 1941 adaptation of Robert Lewis Stevenson's classic horror tale, Dr Jekyll and Mr Hyde. <coughs> Je disais quoi le 17 mai prochain, le Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Victor Fleming, sorti en 1941, prend sa place bien légitime au sein de la Warner Archive Collection. Cette collection réédite les classiques de la compagnie depuis ses débuts. Vous pouvez déjà y retrouver l'Île des Morts de Mark Hobson, la chose venue d'un autre monde de Christian Nibby, ou encore Big Wednesday. Bah ben oui, la Warner, c'est pas que de l'horreur. Et c'est tout pour les news de cette semaine. Et... Oui Ah oui, Morbius bah, Morbius est sorti. Et il fait un bide. Je. suis pas vraiment sûr que c'était une news. Si vous appréciez ce shot de café horrific, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Café Cauchemar, c'est aussi une review de films et une watchlist thématique chaque semaine. A la prochaine fois pour un café aux 12 arômes de cauchemar.